Bonjour à tous, ici Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté et de la prothésie ongulaire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, tout simplement. Voilà, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous aimeriez justement faire le métier de prothésiste ongulaire, de maquilleuse ou alors rajouter un petit truc en plus c'est à dire l'extension de cils est-ce que vous aimeriez vous former à ce métier justement de l'extension de cils est-ce que vous aimeriez pouvoir le pratiquer de chez vous est-ce que vous aimeriez pouvoir euh, ben justement avoir votre propre activité, peut-être corréler justement euh, les ongles l'extension de cils pour avoir vraiment quelque chose qui soit très très complet parce que je pense de plus en plus à sortir la formation extension de cils alors extension de cils simple et extension russe et donc du coup euh, dites moi dans les commentaires si c'est une formation qui pourrait vous plaire si vous avez envie euh, que je travaille dessus pour sortir cette formation si euh, vous pourriez éventuellement en avoir besoin ou envie et si c'est le cas voilà dites le moi vraiment dans les commentaires ce qui vous plairait dans cette formation alors vous pouvez peut-être vous vous demandez euh, qu'est ce que ça rapporte finalement de, de faire euh, ce métier donc euh, dans l'extension de cils et eh bien ça peut être très rentable puisque les poses euh, vont aller pour une première pose de 80 à 200 euros et ensuite en termes de remplissage il faut compter entre une quarantaine d'euros jusqu'à une centaine d'euros suivant en fait l'effet qui est recherché euh, le, le nombre de cils qui sont tombés ou de paquets qui sont tombés et donc du coup euh, voilà le nombre de semaines également qui, euh, qui sépare la première, euh, la, le premier, euh, la première pause du remplissage donc ça peut être un métier qui est très rentable puisqu'en plus le matériel ne coûte pas extrêmement cher donc ça revient euh, vraiment à pas grand chose en termes de matériel mais euh, le retour voilà sur investissement va être énorme alors pour une formation que vous allez payer, euh, voilà, quelques centaines d'euros, vous allez avoir très très très rapidement, au bout de d'un mois environ, un retour sur investissement de ce que vous avez investi, puisque pour moi c'est un investissement, clairement, hein. c'est pas du tout une dépense, mais un investissement, quand vous ressortez de l'argent par rapport à ce que vous avez mis de, ben, dans, dans, voilà, dans votre investissement, et eh bien c'est clairement... Euh, très bon investissement, si vous si vous ressortez 10 fois, 100 fois, 1000 fois l'argent que vous avez mis quelque part, et eh ben c'est des super investissements, donc à vous de voir, dites-moi si c'est une formation qui peut vous plaire, j'ai fait un petit sondage au niveau de mes élèves, donc dans la formation de prothésie angulaire euh, pour savoir si ça leur plairait, et euh, elles sont toutes unanimes elles me disent, oui Nathalie, on attend que ça, donc euh, j'avais envie de vous demander à vous aussi si c'était quelque chose qui pourrait vous plaire, je vais Peut-être faire des pré-inscriptions, c'est-à-dire des pré-ventes de cette formation-là, euh, forcément avec un tarif bah, plus intéressant. Si vous avez envie justement d'en profiter, d'être parmi les premières et d'avoir un super tarif pour ces formations-là, qui seront comme pour les formations de, de prothésie angulaire euh, extrêmement complète à tous les niveaux et que vous pourrez toujours suivre de chez vous sans avoir besoin de vous déplacer. Eh bien dites-le moi également dans les commentaires et puis euh, ben, je vous donnerai des informations, on se recontactera pour justement voir si ce projet peut vous convenir. Pour ma part, comme d'habitude, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt.